Être responsable de sa santé, c'est beaucoup plus qu'exercer des droits. Le système de santé est là pour vous assurer les meilleurs soins. Et vous, comment vous engagez-vous pour vous-même Se maintenir en bonne forme et prévenir la maladie par une vie équilibrée et saine est un défi personnel qui ne dépend pas des autres. Vous êtes la première personne concernée et l'acteur principal. Vous pouvez préserver vous-même votre santé en ayant une alimentation variée et équilibrée, en pratiquant une activité physique régulière, en limitant votre consommation d'alcool à une consommation plaisir et en réduisant ou stoppant votre consommation de tabac. Et si des symptômes apparaissent, consultez votre médecin traitant sans tarder et suivre avec précision les traitements qu'il vous propose, c'est favoriser votre retour plus rapide à une meilleure santé. Agir individuellement de manière responsable est un acte citoyen qui, dans l'intérêt de tous, Préserve votre santé personnelle, tout en limitant les dépenses supportées collectivement. Alors n'oubliez pas, connaître vos droits et vos responsabilités, c'est aussi agir pour préserver votre santé.